Avant d'accueillir Hugo ici, j'avais quelques mots à dire. J'avais promis, enfin plutôt il l'avait promis, que si on dépassait les 1000 euros de dons, il ferait une imitation. Et comme, comme il ne fait pas de musique, il n'était pas à la batterie. Il n'était pas en prison non plus. Pas encore. Pas tout de suite. Voilà, je voudrais dire, j'aime beaucoup Hugo Bernal ici. Je sais qu'il pense tout le contraire de moi. Il a bien raison. Quand on voit le bilan de ma politique et celle de celui qui essaye de m'imiter, je pense à Gérald. Gérald, coucou Gérald, si tu m'entends. Enfin bon, à l'époque, vous aviez donné beaucoup plus pour le sarcoton, hein, quand même. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Bernalissi Ouais, j'avais jamais testé de m'introduire moi-même, mais bon, je, je... on essaye d'innover. En fait, ce soir, j'avais pas prévu de vous parler de sécurité. Je voulais pas, je vous en parle tout le temps et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé Darmanin a encore fait n'importe quoi. Ah non, puis pas qu'une fois, hein, plusieurs fois. Hein. Donc là, ce soir, on est venu donner un signal, parce que vous avez compris que ce qu'on cherchait, c'était la victoire pour avoir une majorité de la nouvelle union populaire, écologique et sociale, et donc de gouverner le pays. Et donc on va reprendre en main le ministère de l'Intérieur. Parce que Gérald Darmanin est un incapable. Mais, mais je vais argumenter quand même. Parce que pour l'instant, je n'ai pas donné d'argument. On s'est fait plaisir, c'est vrai, c'est bien. <rire> je vous comprends. On va commencer par quoi euh, Allez, on va parler foot. Oui, parce qu'en ce moment, je fais des foot dans les quartiers populaires pour essayer de mobiliser les jeunes et les moins jeunes et leurs parents et leurs amis à aller voter aux élections législatives. Donc on fait des foot populaires. Mais Darmanin, lui, il ne sait pas organiser le fait que des gens puissent aller tranquillement à un match de foot. Non, ça, c'est trop compliqué. Ça y sait pas. Je parle évidemment du match de la Ligue des champions qui s'est passé au Stade de France et depuis on a eu quelques informations, puisqu'il allait devant une commission d'enquête au Sénat, puisqu'il y a eu une reconstitution des journalistes du monde qu'on fait avec les vidéos amateurs, etc., qu'on reconstituait le parcours de la foule et bon, faut bien dire ce qui est. Gérald Darmanin est un incapable, c'est sûr, mais pourquoi en la circonstance parce que Didier Lallemand, préfet de police de la Préfecture de Paris, est un super incapable En plus d'être un brutal, un violent, un éborgneur et tout ce qui s'ensuit. Parce que, ils nous ont dit là sur les plateaux télé, il a dit, « Oui, il y a entre 35 000 et 40 000 personnes qui n'étaient pas prévues qui ne sont pas venues. »« Ah bon Moi j'ai surtout vu beaucoup de monde qui était venu et qui n'ont pas pu rentrer dans leur stade. » Alors il nous a parlé de billets, de billets qui étaient fraudés. Alors on pourrait se dire deux choses déjà. Il euh, y a peut-être un petit souci avec les services de renseignement, puisque visiblement ils étaient mal informés, ça c'est le premier point. La lutte contre la fraude, visiblement, pareil, hein, c'est pas la priorité de Gérald Darmanin. Par contre le lacrymo, là, si, il n'y a pas de problème, là il en a, y en a à foison. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a dit devant la commission d'enquête au Sénat qu'il y avait eu au dernier décomptage un peu moins de 2600 personnes qui avaient été bippées qu'un faux billet. Alors entre 2600 et 35 000 à 40 000, on savait qu'ils ne savaient pas compter en manif. Hein. Non mais on le savait, ils en ont fait la démonstration une nouvelle fois. Quoi. Enfin c'est la première fois qu'ils gonflent les chiffres quand même ceux-là. Hein. C'est la première fois qu'ils gonflent les chiffres. Alors comment on fait pour organiser un match de foot Alors c'est pas compliqué en fait, vous prenez deux équipes, vous les faites jouer ensemble, et ensuite vous donnez des consignes claires aux gens qui viennent au match. Vous avez vu dans la vidéo du monde, des gens ont regardé, levez la main ceux qui ont, qui ont vu la vidéo du monde là. Ok donc les autres vous irez la voir. Ils montrent à un moment donné qu'il y avait un parcours qui était prévu pour les gens. Pour justement faire des pré-filtres et tout, que ça soit pas l'embouteillage. Mais les gens ont pris un autre parcours parce qu'il y a eu un autre fléchage qui a été fait par rapport au fléchage qui était initialement prévu. Et les policiers ont suivi le fléchage imprévu. Bien les gars. Enfin, bien les gars, ils sont, euh, eux, ils, la troupe, ils y sont pour rien, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Hein. C'est les grands chefs à plume, Didier Lallemand et puis Gérald Darmanin. Parce que, pour une fois, il était au poste de commande. Monsieur était en train de briller. Il était là au, au centre de commandement, avec la nouvelle ministre des Sports. Regardez, j'organise un match, Ligue des Champions... Paf, c'est le chaos. Du coup, c'est peut-être que c'est de sa responsabilité. Et il s'est payé le toupé, et le luxe, celui-là, de nous expliquer qu'il avait vu, c'est ce qu'il a dit au Sénat, deux cas, au moins deux cas d'actes inappropriés, a-t-il dit. Il parle notamment de gazage à bout portant sur des enfants ou des gens qui faisaient rien, qui passaient par là. là. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Gérald, là cette haine anti -flic là, qu'on ressent au fond de lui. Il s'est exprimé comme ça au Sénat, il a tout libéré, il a tout craché d'un coup. Il a même dit, j'ai demandé au préfet de police de prendre des sanctions. Ça, c'est un bonhomme, ça. Moi, je me souviens plutôt d'un Gérald Darmanin qui avait dit à l'Assemblée nationale en commission des lois, j'étouffe quand j'entends parler de violence policière. Voilà ce qu'avait dit l'abjecte Darmanin. Et ces gens-là ne comprendront jamais que la seule politique qui est viable en termes de, eux disent maintien de l'ordre, nous, nous disons, gestion d'une manifestation, en tout cas pour qu'elle se le déroule dans de bonnes circonstances, ne comprendront jamais que le principe directeur doit être celui de la désescalade. On doit tout faire pour apaiser. Et finalement, ils l'ont compris après coup. Enfin, sans doute conseillé par un cabinet, je ne sais pas lequel, parce que depuis que McKinsey sont fait perquisitionner, c'est plus compliqué, mais bon, il y en a d'autres qui ont pignon sur rue, ils ont demandé à la rencontre France-Danemark quelques jours plus tard, quatre jours plus tard, cette fois-ci, policiers, ils leur ont donné d'autres ordres. Ils leur ont dit, écoutez, vous allez faire différemment, parce que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Cette fois-ci, vous allez distribuer des flyers, des tracts, genre campagne, quoi, en expliquant que le foot, c'est la fête. Et, parce que vous êtes des gens gentils, vous allez distribuer du maquillage bleu-blanc-rouge aux gens. Ils ont fait ça. Vous n'avez pas suivi Non, parce que ce gouvernement, en termes de com', alors là, là, il n'y a pas de problème. Hein, pour vous en fumer, pour vous en mettre plein la vue, Quatre jours plus tard, ils ont gazé tout le monde, le lendemain, ils ont remaquillé tout le monde. Ah bah ben, quand vous avez les yeux qui pleurent avec le maquillage, ça rend euh, un peu plus joli, quoi. Quel incapable alors il nous a parlé de déontologie, et justement, pile dans l'actualité, il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, qu'est-ce que c'est Un policier vous donne un ordre de vous arrêter, en l'occurrence quand vous êtes en voiture, vous n'obéissez pas, vous continuez votre route, vous refusez de vous arrêter. Ça c'est le refus d'obtempérer. Ils ont aggravé le délit d'ailleurs. C'était une loi, j'ai voté contre. Il y avait plein d'autres trucs dedans en plus, bon... C'était responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et ils ont passé de un an de prison, le refus d'obtempérer, à trois ans de prison. Et ils nous ont dit dans l'hémicycle, en faisant ça, ça va dissuader ceux qui font des refus d'obtempérer de faire des refus d'obtempérer. Déjà, on peut constater que ça ne marche pas vraiment. Mais on le savait, hein personne n'est avec le code pénal, là sur, euh, sur le siège passager, en disant, attends, c'est combien déjà C'est un ou trois euh, je sais plus, c'est bon, trois je crois, ouais, non vas-y, ralentis, ralentis, c'est trois, non, personne ne fait ça, par contre, il y a une autre loi en 2017, effectivement, qui a permis de modifier les conditions d'usage de l'arme à feu, et ça, ils l'ont bien intégré, un certain nombre d'entre eux, et notamment un certain nombre d'organisations policières qui en rajoutent, qui en remettent des couches, qui chauffent à blanc tout le monde, en disant qu'il y a des ennemis de la police, une haine anti-flic, et finalement, euh, on, on voit que c'est la quatrième personne qui meurt arme à feu de la police suite à un refus d'obtempérer. Et là, la dernière qui est morte, c'est même pas la condu le, le conducteur du véhicule, c'est le passager. Une passagère en l'occurrence. Vous êtes passager d'un véhicule, c'est même pas vous qui refusez d'obtempérer. À quel moment on mérite de mourir dans ces circonstances À quel moment C'est insupportable. C'est insupportable de voir cet incapable de darmanin couvrir ces choses-là. Là où on devrait réformer la déontologie policière, supprimer l'IGPN, supprimer l'IGGN et confier ça à une instance indépendante. Le défenseur des droits le fait déjà. Donnons-lui les moyens de le faire jusqu'au bout. Voilà ce qu'il y a dans le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et non pas parce que nous aurions fâché avec la police ou avec le ministère de l'Intérieur. Je serais bien en difficulté de faire ça. Je suis moi-même fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Vous pensez bien que, quand même, imaginons que je perds les élections, j'y retourne. Bon, heureusement, on va gagner. donc ça, ça, ça va bien se passer. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est pas que la police, le maintien de l'ordre, c'est pas que ça. C'est aussi les préfectures. Vous savez, vos cartes grises vous permettent de conduire ou vos passeports que vous attendez tantôt, trois mois, six mois, quand on ne perd pas vos papiers parce que ça a été dématérialisé, externalisé, privatisé, tout ce que vous voulez euh, pour faire en sorte que ce soit plus réellement le service public qui le fasse. Et bien figurez-vous qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui est tombé cette semaine. C'est pour ça que j'étais obligé de vous parler de sécurité et de ministère de l'Intérieur. Ils en ont mis plein l'actu. C'est insupportable. Et alors ce rapport de la Cour des comptes, il pointe les difficultés en termes d'effectifs des préfectures. C'est bizarre, ça. Il me semblait qu'ils avaient renforcé les effectifs de préfecture. Vous aviez entendu pendant le grand débat avec les Gilets jaunes Il faut renforcer l'échelon départemental. Nous allons arrêter les suppressions de postes. Alors moi, j'étais là, en train de me battre en commission. C'est pas vrai, vous mentez, regardez, plus, moins, plus, on change là, on bouge un bout, et à la fin, ça fait moins. Bon, euh, ils me croyaient pas. Ou plutôt, ils voulaient pas... Euh qu'on me croit, et là la Cour des comptes fait son rapport, et alors en plus, ils se rendent compte dans leur rapport, ils expliquent les suppressions, parce qu'elles ont bien eu lieu, hein, comme quoi, se sont accompagnées d'un recours massif à des vacataires, Bah oui, parce qu'en fait le boulot, il faut bien qu'il soit fait, la vérité c'est qu'ils suppriment des postes, mais le boulot, il faut le faire quand même, à des vacataires destinés non seulement à faire face à des pics d'activité, mais également à compenser des suppressions de postes ils ajoutent dans ce rapport un peu plus loin, mais en fait c'est un rapport qui est, qui est accablant pour le gouvernement, lisez le si vous avez le temps, alors c'est un peu plus technique là, je vais, vous, je vais vous essayer de vous traduire au fur et à mesure, en préfecture les schémas d'emploi postérieurs à 2018, schéma d'emploi c'est combien on prévoit de recruter ou de supprimer de poste, hein, ont mis à mal les ambitions de renforcement des missions prioritaires et contraignent les préfets à recourir à des volumes massifs et croissants de contrats infra infra-annuels, bon, des précaires quoi vous avez compris, qui précarisent leur titulaire et complexifie la gestion, c'est-à-dire qu'en plus, c'est plus compliqué à gérer. Non, mais ils sont, ils sont géniaux, hein. ils sont trop forts. Hein. Ils vous suppriment des postes en vous expliquant que vous faire des économies. Ils vous recrutent des vacataires euh, trois mois par ci, deux mois par là, un service civique ici ou là. À la fin, ça va moins bien. Mais non, et, mais non, et ils l'ont fait parce que vous comprenez, euh, il faut rationaliser la dépense publique. Ces gens sont des incapables. Gérald Darmanin est un incapable. Et il est incapable, incapable d'organiser des élections, parce que c'est aussi la mission du ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez les professions de foi Ah ben non, puisque vous ne les avez pas eues. Eh ben, même pour l'élection présidentielle, même pour l'élection présidentielle, c'est un peu plus passé sous les radars, mais en réalité, il n'y a eu que 75% des professions de foi distribuées à l'élection présidentielle. Ça en fait quand même un quart qui n'ont pas été distribués. C'est énorme. Un quart des électrices et des électeurs de ce pays n'ont pas reçu de profession de foi pour l'élection présidentielle. Et en plus, il n'y a pas eu de débat. Comme quoi, l'organisation des élections, ce n'est pas leur point fort. Et puis après, il y a eu le vote électronique, là, pour les Français de l'étranger. soyez en passant, on est au deuxième tour, dans 10 circonscriptions sur 11. 5 de plus par rapport à 2017. Comme quoi ça va le faire. Malgré le fiasco de leur vote électronique malgré le fiasco des bureaux de vote où il y a un seul bulletin de vote, une seule affiche officielle, celle du candidat de la majorité présidentielle, tiens donc. Ce sont vraiment des incapables. Et puis petite actualité, vous le savez peut-être pas parce que vous êtes arrivé tôt, ou parce que vous n'avez pas allumé votre smartphone, ou parce que vous n'avez pas eu les bonnes notifications, mais ce soir, nous avons déjà gagné une première victoire. Parce que le Conseil d'État à donner gain de cause à notre recours pour faire en sorte que la nouvelle union populaire, écologique et sociale soit comptabilisée en un seul bloc pour les résultats du 12 juin. Parce qu'ils ont tellement peur, ils ont tellement peur qu'ils sont prêts à tous les tripatouillages, toutes les magouilles, pour essayer de vous faire croire que le résultat ne serait pas celui qui sera, c'est-à-dire au moins 400 circonscriptions où nous serons au deuxième tour, certains dans l'oreillette me disent 500, sur 577, et vous comprenez bien que les 289 sont donc à portée de bulletins de vote. Gérald Darmanin est un incapable. Mais je voulais vous parler aussi d'un autre sujet, parce que tout à l'heure j'étais en manifestation avec ma suppléante Marie, que vous avez vue tout à l'heure, à l'hôpital au CHRU, ici à Lille. Et il y avait des manifs dans tout le pays, partout. Ça, c'est important. Mais moi, je n'ai pas compris, parce que je leur ai dit aux, aux, aux soignants, au personnel hospitaliers, mais qu'est-ce que vous faites là Mais ben, enfin, Olivier Véran, moi, je l'ai vu à l'Assemblée, on criait, il disait, mais ben, enfin, c'est n'importe quoi, j'ai fait le Ségur, jamais il n'y a eu autant d'augmentation que ce, ce ce gouvernement. Madame Fiat, arrêtez de crier c'est Caroline Fiat, vous savez, ma collègue de, de parlementaire. Là. Et Donc, euh, je leur ai dit qu'est-ce qu'ils faisaient là Et ils m'ont dit, mais attendez, monsieur le député, en fait, en réalité, les augmentations, déjà, c'était pas grand-chose, et surtout, tous nos collègues s'en vont. Alors je me souviens de Caroline Fiat qui disait, monsieur le ministre, avec votre politique, les soignants partent, et les hospitaliers partent de l'hôpital public, ils démissionnent. Ah non, il n'y a pas de vague de démission à l'hôpital public. Bon, c'est vrai qu'ils en ont suspendu un paquet hein, déjà au passage. Donc, euh, donc ils avaient déjà bien entamé le travail. Mmh. Et puis derrière, bien sûr qu'il y a des démissions ici à Lille. Il y a des fermetures de lits parce qu'il manque de personnel. Pas parce que la RS l'a demandé, bien sûr. La RS demande de fermer des lits aussi. Vous inquiétez pas. Hein. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde au boulot. Parce qu'il y en a un qui a pris ses congés parce qu'il fallait bien qu'il les prenne à un moment donné. Parce qu'il y en a une qui est en burn-out parce qu'au bout d'un moment, c'est insupportable parce qu'il n'y a pas de remplacement des collègues, et ça, c'est partout, sans oublier les oubliés du Ségur. Ce qui fait que nous avons déposé une proposition de loi pour les oubliés du Ségur. Et je rencontrais la dernière fois des puéricultrices qui sont en, comment ils ça en soins critiques, parce que depuis le 1er janvier 2022, vous avez peut-être vu la communication gouvernementale, hein les infirmières en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière exerçant en soins critiques bénéficient d'une prime mensuelle de 118 euros bruts. Ouais, C'est déjà pas mal. Hein. Vous êtes dur quand même. Alors du coup, en fait, j'ai reçu les puéricultrices parce que les puéricultrices, au cas où vous ne le saviez pas, à la base, ce sont des infirmières qui ont une formation complémentaire en puériculture. Et les puéricultrices en soins critiques du CHRU de Lille n'ont pas la prime de 118 euros. Parce qu'elles ne sont pas infirmières, elles sont puéricultrices. Hein Non, vous croyez que je déconne en disant ça Mais en fait, non, je déconne même pas. Il y en a même certains qui ont dit, oui, mais comme elles sont puéricultrices, elles ont fait un an de plus, donc elles sont déjà un peu mieux payées que les infirmières, il euh, faudrait quand même pas qu'elles aient 118 euros en plus, hein vous voyez comment ils sont Mesquins. Et pendant ce temps-là, ils vous disent « Nous avons fait une grande augmentation de 118 euros. » C'est insupportable. En plus, c'est divisé pour mieux régner. Ça fout la pagaille dans les services. Incapables. Ce sont vraiment des incapables. Et alors là, le dernier en date, c'est Macron. Mission flash sur les urgences. Ah bon Il y a un problème aux urgences Je ne savais pas. Olivier Véran nous a dit que tout allait bien. Je comprends pas il y a des trucs qui arrivent comme ça, euh, pile avant les élections législatives, alors que tout allait bien. Je ne sais pas s'il si nous fait une mission flash parce qu'il veut rejouer un Marvel pour faire une grosse, grosse com à la blockbuster, mais en tout cas, c'est raté. Il se mange une grève aujourd'hui. Et on peut applaudir les soignants, les hospitaliers, tous ceux qui travaillent à l'hôpital, tous les invisibles de l'hôpital, ceux qui font la blanchisserie, ceux qui font la nourriture, qui font tourner l'hôpital public, parce que ce n'est pas grâce à Véran, pas grâce à Macron, n'est pas grâce à ce gouvernement qu'on va changer la situation, mais bien avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. J'arrive à ma conclusion pour vous dire que la dernière chose dont je voulais parler, c'est la question de la crise climatique. Elle est devant nous, et c'est pas de la rigolade. Et elle n'est pas que devant nous. Si ça continue, effectivement, ça sera pire devant nous. Mais elle a déjà lieu en ce moment. Les épisodes de sécheresse, c'est en ce moment. Et dans la région, j'ai regardé tout à l'heure, on nous a expliqué que le préfet, la préfecture du Nord a renouvelé la vigilance sécheresse dans le département. L'arrêté a été pris en mai dernier et est prolongé jusqu'au 30 septembre. Et ça va être encore au-delà. Pourtant, tout le monde dit, ouais, le Nord, ça va, les gars, il pleut tout le temps chez vous. Ah Oui, mais bon, il ne suffit pas qu'il pleuve. Quoi. Faudrait qu il faudrait qu'il pleuve suffisamment, que ça reste dans les nappes euh, et que ce soit régulier. Là, ce n'est pas le cas. Et à la fin, on se paye des récoltes compliquées. Au moment où on a une crise avec l'Ukraine sur les céréales notamment, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et notamment pour l'orge. Et vous savez ô combien j'affectionne l'orge. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Je vous dis juste que voter pour la nouvelle union populaire écologique et sociale, c'est valider un plan de 200 milliards d'euros pour la bifurcation écologique et sociale. ça veut dire... ça veut dire faire en sorte qu'il y ait une gestion publique des biens communs, de l'eau, de l'électricité, du gaz, de l'air aussi, de la protection de l'air, de l'alimentation. C'est nécessaire et indispensable. Un grand plan dans les transports publics, les transports publics gratuits, dans les villes, dans les départements. Voilà ce qu'il nous faut. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de jeune génération, j'espère que les plus vieux l'auront compris, et je m'arrête là-dessus. C'est maintenant que ça se passe. Et la planète, elle, elle n'attend pas, elle n'attend pas l'élection suivante, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, pour le 12 et 19, mobilisation générale pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale